Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du projet Sequoia. Comme vous l'avez vu, il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, suivant quand vous regardez la vidéo, euh, je me suis dit que ça pouvait être sympa de planter des séquoias géants en France pour des, lois, des lieux de permaculture ou, ou autres, qui pourraient être très cool dans le sens-là, faire des, des lieux de centralisation, de lieux de vie. Et euh, je vous avais fait différentes vidéos de germination sur la chaîne. Donc, euh, tu touches là, comment faire germer du basilic et tous ces trucs-là. Euh, et euh, bah dans l'ensemble, la germination c'est plutôt simplement. dire tu prends deux feuilles de sopalin, tu mets tes graines au milieu, as, tu mets, t as, t as de la flotte dans une pochette, tu attends quelques jours, quelques semaines et ça gère. Et sur ce principe-là, je me suis dit que j'allais faire exactement la même chose pour les graines de séquoia géant que vous voyez juste ici. Euh, donc voilà et donc des séquelles géants, des graines que j'ai achetées et qui <rire> au bout d'un certain temps n'ont toujours pas germé hein vraiment pas du tout okay donc ce qui est quand même euh, décevant pour avoir plutôt l'historique sur ça euh, les graines sont restées dans le noir avec de l'humidité et autres entre feuilles de sopalin pendant bien 3-4 semaines donc un bon mois et au bout d'un mois, euh, il n'y avait plus du tout d'humidité. Donc, j'en ai remis, hein, parce que bon, autant tester. Et euh, je les ai laissés pendant à peu près une semaine. Et il n'y a pas eu plus de résultats que ça. Et comme vous le voyez, euh, certaines sont vertes. Donc, elles ont genre pourri. j'ai l'impression. Ce qui est emmerdant. Parce que euh, dans la plupart des sites, ou dans certains sites, pour Faire germer des, des graines de séquagéant et d'autres arbres fruitiers ou légumineuses ou autres en général, il est indiqué que ça peut être bien d'avoir une période de stratification des graines. Donc, c'est quand vous prenez vos graines et que vous les mettez au frigo, au congé, n'importe, pour qu'elles vivent une période de froid, comme si ça recréait l'hiver et qu'ensuite, bam, ce soit le printemps et qu'elles germent plus facilement. Ok, en gros, le principe c'est ça. Mon grand-père m'a indiqué que par exemple, dans le cadre de tomates, avec certaines, ça fonctionnait bien, avec d'autres, il n'y avait pas besoin. Donc bon, sur la première version des, des germinations de graines de CQA géant, géants, j'ai tenté sans stratification euh, et du coup, le, le résultat est un échec total. Sur cette graine, on en a aucune qui ont germé, même si en plus de base, le taux de germination de chaque graine, enfin, des graines de ces géants, qui est noté sur certains sites, est entre 15% et 25%. Et sur le site ou sur lequel je m'appuie, vous aurez le lien en description, évidemment, euh, c'est noté, donc, 15% de taux de germination et qu'il faut que les graines aient une, une période de stratification, donc, de 4 semaines au frigo. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais les mettre au frigo pendant 4 semaines. Et du coup, dans un mois, donc là, on est mi-juin, donc mi-juillet, je retenterai l'expérience avec ces graines-là pour faire germer, pour que le projet Sequoia... Euh, bah, viennent tabou <rire> et fonctionnent cette fois-ci. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc on est sur la première version réelle des germinations de séquelles géant et on est sur un échec à 100% hein, total pour l'instant. Euh, donc j'espère que d'ici à euh, fin juillet, on ait des graines qui aient germé et que pendant tout le mois d'août, ça pousse, hein, plus chaud. Qu'on arrive là voilà, sur l'automne tranquille. Euh, ce que ce qui est indiqué sur les sites, c'est qu'il y a également que les graines de séquoia géant euh, germent à peu près partout dans tout le temps dans l'année. Même si la période la plus favorable est de février à mai, de ce que j'ai entendu. Ce qui est logique, parce que c'est le printemps pour aller sur l'été, <rire> sur l'été et que ça, ça tabasse. Donc voilà, premier gros échec. Euh, bah, N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire au cas où si jamais vous avez déjà testé l'expérience. Et si vous en avez vu pousser, ou si vous savez, à des endroits en France où il y en a, ça pousse bien et où il y a possibilité de récupérer même directement des graines, ce qui pourrait être très cool. Comme ça, bah, évitez d'en racheter si jamais c'est un nouvel échec, <rire> cette germination-là. Et si également, vous avez déjà fait germer, germer des graines de séculage géant, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Ça peut être très cool. Euh, également, il y a le mail pro en description si jamais vous voulez euh, discuter en direct. Ça peut être aussi cool. Donc, n'hésitez surtout pas. Bah, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Euh, et puis, bah, on se retrouve pour euh, une prochaine vidéo. Donc, idéalement fin juillet, je pense, pour les séquelles géants. Voilà, si ça veut être bon à ce niveau-là de, de germer. Euh, et puis, bah, voilà. Ciao